Salut, c'est Altyros, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va, impeccable. Alors aujourd'hui, petit tuto, pas très compliqué, hein. c'est plus pour vous présenter un produit que j'avais déjà présenté pour la moto. Euh, pour euh, aussi bien entretenir les, les, les, les cuirs que les euh, sièges de, de moto. Bah. Également vos vestes et tout ça, vos gants de cuir, enfin tout ce qui est à base de cuir. Hein. Mais également vos fourreaux de couteau. Alors sous ces fourreaux là, celui-ci. Celui-là c'est du cuir véritable. Donc euh, qui dit cuir, il va dire que de temps en temps il faut les, il faut les entretenir. Également les, les petites cordelettes et tout ça. Et même les manches de, de couteau. C'est du euh, coco, je ne sais plus quoi, coco, euh, beau je... C'est du bois un un petit coup de, de temps en temps de rien Ça ne peut pas faire de mal. Alors c'est vendu avec deux petits euh, tampons comme ça, euh, mousse. Hein. Euh, c'est, bon là je l'ai comme bien entamé, ça fait au moins 3 ans que je l'ai, hein. il y en a, euh... attendez, il y en a 220 litres, voilà c'est de la pâte, hein. c'est comme de la cire d'abeille, voilà, et puis vous passez donc généreusement sur euh, sur vos fourreaux, on va commencer donc par celui-là, je vais vous mettre un petit peu plus loin, vous voyez bien, voilà, je vais essayer de mettre un petit peu la vidéo, plutôt on le verra après. je vais vider donc la pochette ce qui va faire si bien je mets toujours euh, donc vous verrez quand ça ce que je mets devant un petit peu de coton un grattoir pour le fire steel. et un briquet on sait jamais si le fire steel il ou que je les donc après le fire steel, je le d'abord j'enlève la cordelette enfin je le c'est fait pour attacher, je pense, à la jambe. Oui. Avec une grande cordelette comme ça. J'enlève le fire steel. Et donc, vous avez donc la pochette en cuir comme ça. Ah, attendez. Je vais essayer de vous bien vous placer en hauteur vous voyez bien. Et je vous reprends. Voilà. Alors, on va faire les choses bien. Donc, alors, les petits machins, on les met comme ça. On prend un petit peu de rénapure. Je vais mettre un petit peu comme ça. Hein. Et donc, hein, voilà. Hein, si entretenez vos, vos cuirs comme ça, parce que comme c'est souvent en contact de l'humidité, et, euh, voilà, et de plein d'autres trucs, hein. la terre et tout, hein, de temps en temps. Là, je le fais une fois tous les six mois. Voilà, j'entretiens bien, bien, bien mes cuirs. Hein. Ça évite qu'ils craquellent, voire même qu'ils pourrissent. Hein. Le cuir, hein, c'est quand même quelque chose qui s'entretient c'est équivalent aussi ça c'est pareil pour euh, vos vos vestes en cuir de moto vos gants et tout ça ça, ça, ça demande beaucoup d'entretien quand même même si c'est du simili cuir et tout ça il vaut mieux l'entretenir voilà après l'intérieur de la boucle voilà et l'intérieur dedans comme ça là je peux l'intérieur voilà. j'ai j'ai ton truc je peux faire ça faire directement avec le doigt comme ça. Ah bon. Je mets l'intérieur. Voilà. Non. Bon après l'intérieur du fourreau, <rire> là c'est beaucoup plus dur. Hein. J'essaie d'en mettre un petit peu. Voilà. Je vais mettre à la base comme ça. Après, avec le couteau, la lame et tout, quand ça va rentrer, espérons que ça va... Mais bon, c'est beaucoup plus dur. Alors, j'essaye de... C'est beaucoup plus chiant. Après, je mets un petit peu avec les doigts, comme ça. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui... Euh, qui astiquent vos, les chaussures. Vous avez vu, au début, ils le font avec un chiffon, après, ils le font avec le doigt. On étale un petit peu partout, comme ça. Voilà. alors ah, partout là maintenant à faire la corde hein. la corde j'en mets dans mes doigts comme ça et je fais ça comme ça voilà et après je reprends le tout voilà là où c'est attaché aussi non. Voilà, après une fois que j'ai bien fait comme ça, je reprends là le petit machin et je frotte une dernière fois. Voilà, bon après c'est vrai que c'est un peu gras hein, quand vous passé. le laissez passer. Vous euh, laissez sécher 24 heures. Laisser sécher 24 heures, c'est bon, je pense que c'est bon. Hein. Ça sent, euh, ouais, ça sent le, le truc un peu comme le please que vous passez sur les, les meubles. C'est exactement pareil. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez vu, c'est quand même bien brillant, ça a bien nourri. Vous en passez un tout petit peu sur les manches en bois. Voilà. Là aussi, laisser sécher 24 heures, sinon le, coup, le couteau risque de vous glisser des mains. Si jamais, vous n'allez pas vous trancher un dos. <rire> Et comme ils sont quand même assez bien aiguisés, les couteaux, il faut que je fasse attention, même moi. Alors. donc celui-là il est fait tic, tic l'étui aussi on va faire l'étui de l'autre alors là j'ai juste un grattoir pour le fire steel le fire steel en lui-même couteau comme ça, donc euh c'est assez rudimentaire et oh là putain c'est bien tenu alors comme toujours on en prend un petit peu alors lui je l'ai pas encore fait parce qu'il est tout neuf je l'ai reçu il y a peut-être 2 trois semaines je l'ai pas encore fait comme ça, ça, ça me permet de le faire. Il y a un peu de résine qui a coulé. On a fait beaucoup ici. Oh, C'est pas grave. On va l'enlever comme ça. j'avais préparé le truc, <rire> un peu de résine qui du poulet. c'est rien, ça va pas escanter le cuir parce que c'est de la résine oh voilà, les oui Après, on en prend toujours un petit peu dedans le fourreau à l'intérieur. Je vais le réseau, il va rester à l'intérieur du fourreau. Les petites bandes. Les petites bandes de cela. Ici. -là. ici. Hum hum que j'arrive à Il doit un petit chiffon, tiens là. Voilà. Alors certains illustrent aussi avec des chiffons. Vous pouvez voyez Voilà. c'est bon c'est bon pk. voilà comme ça comme ça ça permet de vous montrer que même si j'avais de la résine voilà votre vous avez le rendu et nickel pro après vous les bien plus les comme ça l'intérieur voilà et puis voilà Attends, on va un peu le couteau. Hop là. Encore. Prenez comme ça. Vous êtes allés. en plus c'est de, de la cire vraiment naturelle donc au pire même si vous en mettez sur la lame sans faire exprès et que vous mangez votre couteau vous ne pouvez pas vous empoisonner. c'est pas comme du please ou autre que c'est assez comment dire c'est euh, pas naturel on voilà. va un petit chiffon oh voilà. ah, vous avez vu bien entretenu, impeccable hein vos couteaux hop là donc maintenant on va remonter tout donc voilà je vous montre le le Pure. donc voilà. baume d'entretien, chaussures, vêtements en cuir intérieur de voiture, sac bagages matériel, des kits vêtements cirés, etc ils garantie 5 ans contre le dessèchement c'est fabriqué en France c'est le top top, top, top, top C'est, ça fait des années, des années que j'utilise pour mes sacs, pour... Ma moto euh, les, les sièges les, les comment on appelle ça les vestes et tout, euh, tout, à, tout tout ce que j'ai à tout ce qui est à base de cuir hein. donc, voilà hein. donc euh, ça c'est vraiment vraiment le top c'est vraiment vraiment vraiment de la qualité je n'ai pas peur de dire oh, autant ça va me décolorer nos sièges euh, ou autre regardez le, le cuir le cuir est vraiment, il a repris sa couleur, une très très belle couleur. Vous avez vu, il y avait de la cire. Hein. Vous, avez dit, vous avez montré la cire était là. -même. Ça a disparu, c'est complètement impeccable. Ça, ça nourrit, ça, ça protège et tout. C'est vraiment vraiment le top. le premier fourreau, il est fait. On va faire le second. Tic. Voilà, on met le couteau dedans. Voilà, on remet le fire steel qui déjà été pas mal utilisé <rire> après la petite cordelette alors moi je la fais passer comme ça voilà je la mets comme ça attendez mais... voilà je l'écarte voilà ça je fais un nœud je fais un tour je veux dire comme ça comme ça en dessous je fais un tour comme ça et voilà voilà, après on remet tout ce que j'ai à mettre dedans ça ça c'est toujours mon nécessaire, comme si je suis dans la nature ou autre j'ai toujours un nécessaire pour allumer le feu je le mets toujours en doublon Une fire stick puisse se on sait jamais voilà voilà, donc avant, après, vous regarderez le début de la vidéo maintenant je vous mets comme ça voilà ça, ça entretient vraiment, vraiment, vraiment bien c'est vraiment, vraiment de la qualité ça, ça ne bouffe pas du tout le cuir ça ne fait pas des auréoles. ça fait pas quelque chose de vraiment mal, mal, mal, mal fait tac donc voilà, vous me direz hein, ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas moi, ça fait des années et des années que je l'utilise, comme, comme je vous dis, hein, pour vos vestes de moto, chaussures en cuir, gants, euh, sièges siège et tout, euh, même l'intérieur de vos voitures, ou même les fourreaux de couteau, machin ben, comme ça, voilà, Voilà le. c'est vraiment, vraiment la qualité. Donc voilà les poteaux, je vous remercie de votre fidélité, d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et de laisser un pouce bleu, ça aide la chaîne hein, pour le référencement, et puis je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.